En fait, j'ai passé quatre jours vraiment formidables, très intéressants et instructifs. Et j'ai apprécié, disons, le, ce métier de journalisme. Voilà le point fort, c'est quand je me suis retrouvée devant les caméras et que j'ai dû réciter ce texte. C'était très intimidant, mais ça m'a beaucoup plu. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'étais euh, extrêmement stressée, comme tu as pu le voir. Et, euh, mais j'ai trouvé ça très marrant, en fait. Donc euh, j'aime vraiment beaucoup. Et euh, là, comme tu vois, j'ai encore les mains qui tremblent. Donc c'est euh, vraiment bien en fait. C'était un gros travail sur moi-même mm -hmm. parce que je suis quelqu'un d'assez timide quand même. Et euh, ça, moi je suis contente. Je m'intéresse, malgré mon âge, je m'intéresse beaucoup à la technique actuelle. Voilà ce qui m'a amené ici. Le montage, euh, et la, la, avec l'image et son, et le, le, le le collage des différents, euh, différentes interviews, et ça, ça c'est passionnant.